Que et hey, si affrontée soit faite. Hey. On, on va aller. On hum. à hey. et les gifler. On semble un prêtre. Hey! Si tu joues avec sa Il se rue sur lui. Ha. Tu sais ce que j'ai vu. Je peux comme, comme ça. À tu as coupé? Tu ne coupe pas, pourquoi? Mmh. Vous savez que j'ai horreur des films d'horreur, vous me faites regarder oh. ça. Hey! C'est mmh. diable. Mmh. Votre mère a raison. C'est mmh. ce genre de film qui détruisent la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. C'est juste d'horreur. Mmh. Mmh. Dis-le papa. Dis-le. Vous ne savez pas que Satan utilise les issues comme ça mmh. pour semer la zizanie dans le cœur des gens? ah quoi? veuillez et prier. Veillez D'ailleurs, même à partir d'aujourd'hui, plus de films d'horreur, c'est fini comme ça. Non, ça devient Et... trop religieux. C'est la peur de quoi oh, C'est juste ça. un film d'horreur, vous aussi. Et... Non, c'est les films d'horreur, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Mais à l'école, zéro. Bande de chaud. Je ne sais jamais fait quoi que ce soit. Même Halloween. Halloween, la fête du diable. Tu t'entends parler. J'ai dit dans ma maison aussi, nous servons le Seigneur. Vous comprenez c'est ça, dernière fois me vous c'est me dites oh, C'est c'est ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, qui est là oui. Oui. Rien de nous s'attend. C'est la maison du Seigneur Jésus. écoutez Mijo, Mijo. Mijo. Mijo. Mijo. c'était quoi ça? Qu c'était quoi ça? Tu ne sais pas, tu sais Mijo, Mijo, quoi ça? Je sais pas, je ne sais, mais... sais, sais pas, je ne sais pas, je ne pas, je eh? Non, trois fois aller voir. moi, Non, n'est pas toi l'homme de la maison. Tu es Tu peux aller voir. Tu ne vais pas voir. Là, tu, pas non, non, non, voir. Non. Tu, tu vas voir d'abord. Non, non, non, non, tu vas voir. Tu savais quoi, je vais aller voir. Ok, bon. Bon. Ah, attends, attends, attends. Il faut qu'on prie un peu parce qu'on ne sait pas. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est bon. ça. Ça. Ma Maru. Si tu lis ce message de fille, tu qui te passe la paix Et pour les revoir, tu devras résoudre cette technique. Que quoi Chérie Chérie Chérie Chérie Chérie j'ai fait un rêve bizarre où Mao et Mijo ont été kidnappés. Je suis pas un rêve, j'ai juste eu le choc. Oh, j'ai dit que ceci c'est qui, non? J'ai appelé les amis de Mijo et Mao pour qu'ils viennent nous aider. Seuls, on va vite ensemble, Chérie. on ira très loin. Les enfants ils vont nous tuer. Comme toi, comme toi. Hé! Hey. Et comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelqu'un a frappé à la porte, mais je suis reparti voir. C'est comme si elle s'est volatilisée, elle Et elle m'a roulé de même. Et quand je suis sortie, <rire> wow. j'ai trouvé ça. Si tu lis ce message, tes filles ont été kidnappées. Et pour le revoir, tu dois résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui est jaune mais qui attend Qu'est-ce qui est jaune mais qui attend Ça veut dire quoi ça J'en ai aucune idée. Donc si on résout cette énigme, on va retrouver Marron et Mijo. C'est bien ça J'espère, mais le temps presse, on doit se dépêcher. Oh C'est comme une chasse au trésor. Sauf que Mijo et Marron ne sont pas des trésors. Bon, bref, on peut se déguiser comme ça à l'aune, ce serait plus intéressant. Ouais. Nos amis ont disparu et c'est à ça que tu penses Sois sérieuse. Est qui est et qui Vraiment, les tout vous des, des, des enfants Si ce n'est pas la magie, c'est le mot de tête. Si ce, ce, ce n'est pas le mot de tête, c'est devenu le kidnapping. Et... On n'a pas de quoi y arriver. On n'a pas de quoi. Mais pourquoi kidnappé Marou Mijo Ça n'a pas de sens tout ça. Je suis posé la même question. Qu est qui est je pas qui... Jonathan Quoi? Jonathan j Jonathan Jaune? Attends. Ah oui! J'ai pas pensé à ça! Jonathan Jonathan Tu <rire> parles de quoi? Je dis que euh, Jonathan signifie quoi? C'est euh... une ruelle pas loin d'ici. C'est ça, à côté de la maman là Qui avec Jonathan. Jonathan. Oh, mmh, C'est pas là où mes géopathes rencontrer ses petits amis au lieu d'aller en classe là. <rire> Attends, mais il y a un problème. N'est-ce pas qu'il y a aussi un terrain qui s'appelle Jonathan quelque part, Ah oui, le terrain de foot, là. Oui, oui, voilà, oui, voilà, oui, voilà, oui. voilà, voilà, voilà, oh, c'est ça, c'est ça, c'est pas là où Maman t'a trompé avec Jean-Luc, là? Ça fait la une de l'école. Pourquoi? Oh non, papa, maman, c'était une. Hé, hé, hé, donc ça. Jésus, fils de Dieu vivant, je tombe des nuits. Donc c'est-à-dire que vous saviez tout ça de mes enfants et que mes que vous toi. le dites. Bande de vipères graves, C'est pas le moment, calme-toi. Retrouvons-les d'abord, on va régler cette situation. On reparlera. dis, on en reparlera. Je propose qu'on se disperse pour qu'on aille plus vite. Bonne idée. Vitel, fille et moi, nous allons aller au terrain de foot. Maman et Nancy, vous allez à la rue. Le premier ou la première qui trouve quelque chose, on s'appelle. Ok Allons retrouver nos filles. Marron, arracher ce que les herbes a voulu Maro On oh, vous trouver quelque chose D'accord Oui, oui, ah, Maro Maro, mijo Pour arracher ce que le maintenant. Non, tu ne sais pas que Satan il est partout il veut nous nuire Tu ne sais pas qu'il faut veiller et prier Quoi ma chance Allez, chante que je quelque chose, à... Ok, allo allons voir, allons voir. C'est quoi moment, Tu m'as quelque chose là. Ouais, oh, un papier blanc. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Et puis après, tu me dis tout sur ma remis, oui, Tu comprends, ah. comprends. Ah. comprends. On fonce. Hey. Attends, tu fais quoi ici Retour de tout tu je viens. Je n'ai pas peur de toi. Hey. Je vais Fais 20 au en anglais. Tu veux Quand je marche dans la vallée de la mort. Je ne pas... Peur. Mais pour moi. Je toujours rien. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et si on suivait les traces de pas Il y en a plusieurs. Bon, Peut-être. Mais et si Oh Tu tu tu Tu pas sérieux là. Okay. Encore incapable. Tu Maintenant, j'ai gagné. Pas Quand je marche dans l'ombre de la mort, j'ai un grand cœur. Jésus. Jésus. Jésus. Oh, c'est mieux. Jésus. Jésus. Non, mais attends-moi. j'ai dit ce que c'est devenu? C'est devenu sport. Ah, ouais, Jésus. Ouais, oh, Jésus. jésus. C'est pas un moment, ma il qui plus là-bas. Vite, venez. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé On a vu la femme de Satan. Comment ça Elle a failli nous tuer. Maman, c'est quelqu'un qui s'est dégissé. Elle a failli nous tuer mais je l'ai combattu. C'est quoi ça En courant Elle a peur. Je croyais que c'était la femme de Satan. J'ai dit qu'elle a un quoi. Elle a le de quoi comme ça On a donc si je comprends bien, vous n'avez même pas trouvé quelque chose qui serait utile. Ha la paix m'a déjà moi, trouve dépassée. Je dis, mmh. c'est la chasse de quoi quand on n'est pas policier mmh. mmh. De oui. votre côté, vous n'avez rien trouvé On a cherché partout, mais on n'a on a rien trouvé. Ah, vu. Ah. Je dis, ma part, les enfants Si on pense ce qu'on appelle la police, ils sauront mieux les retrouver. Parce qu'à cette allée là je n'en peux plus. Je n'en peux plus. <rire> On n'a plus d'autre choix. En fait, j'ai trouvé ça. À quel moment, et c'est maintenant que tu me dis Je viens de le faire, non Félicitations, vous êtes à une énigme de trouver vos filles. C'est là où tout a commencé. Ça veut dire quoi c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. C'est là où C'est là où tout a Ça même dit quoi Vous de quoi C'est là où tout a commencé. À la maison, à la cage du départ. C'est là où tout... Allons à la maison. la cage vous pourrez quoi que vous pouvez marcher C'est devenu l'espoir euh, Attendez-moi. Oui, oui, oui, Marou! mijou, marron, marron. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi mets-tu comme ça oui, oui, oui. Oui, Marie, toi. Oui, je réveille-toi, oui, Marie. Qu'est-ce qui s'est passé oui, donc et nous <rires> la J'ai c'est la caméra. <rire> On vous a bien dit. <rire> On vous a bien dit. <rire> <rire> Vous savez, la première partie est terminée. Je vais vous contacter dans quelques heures, OK? Tiens, passe-toi. Maintenant, Faye. Ah, oui. <rire> bon, vite, hein. c'est quoi? Jaune mat, jaune mat. Attends, Jonathan. Jonathan. Attends. D'accord, on est tous prêts. <rire> Oh, bien on va Oh, Je Je ne savais pas que c'est comme ça que ça faire. Hé hey, Le tout, si vous avez fait fort. Mmh. Ce que vous voulez dire, c'est moi qui est venu avec. Des... Moi, il s'est fait. Hein, je suis même fatiguée. C'est quoi? C'est quoi même avec vous? Vous avez perdu la tête? Vous pensez que c'est non, drôle? Non, mais... mmh. C'est mmh. le balogue de quoi comme ça? Non? Vous pensez que c'est drôle? Et vous riez quoi? Qu'est-ce que c'est comme des souris c'est quoi? Vous êtes prêts à mal. gagner ce monde et à perdre votre âme. Je vous ai bien indiqué que ça non. Chérie, tu entends ça ouais. Seigneur, les enfants, si vous me On est toujours en train de vous chercher, vous êtes laissé comme ça, vous nous remerciez. Oh vous avez mais... mmh, mmh, vous vous complètement perdu la tête. Tu sais pourquoi mmh. T'es vu, le pouvoir, de l'argent. Vous, ah vous jouez avec la mort, vous jouez avec le kidnapping. Vous savez, ça veut dire quoi Papa. Non, vous comprenez l'intensité de votre blague. Pourquoi pour des réseaux sociaux Ma tête va exploser, ça va faire le pop-phone. Pardon, c'était juste une blague. Je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère. C'est quoi C'est la même chose qui est dans votre tête. toi il joue vraiment dans votre tête. Arrêtez ça. Vous pensez qu'on joue avec la mort Avec le kidnapping Vous savez ce qui se passe d'ailleurs Bande de choses On est déçus. Je suis déçu de vous. Ça va pas Maridon, c'était toi. Hey Hey tu te déguises en satan, pourquoi Hein Tu n'es pas bien éduqué que ça Tu veux le suivre Tu sais pas qui te déteste Attends, mais où est passé votre sens de l'humour Tu es malade Je vais te montrer mon sens de l'humour Papa Pato, il m'a levé Papa Pato C'est pas Comment dit quelque chose il Non, ne m'appelle même pas Ne m'appelle même pas Encore rien, papa. Vous pensez partir? Vous ne vous en sortirez pas sans avoir payé toutes vos dettes. Vous voulez blaguer? Blague. Malin, malin, mal. c'est pas, -ce pas Qu'on va voir. <tousse> vous allez me sentir <tousse> Vous allez jouer avec la mauvaise personne. Fait maintenant trois mois que vous n'arrivez même pas à me dire le bon chiffre. Vous êtes arrivé à combien cette fois-ci? je suis arrivé à 1 million. 300. milliards. Comment t'as-tu fait? 1 000, 000 Comment 5 milliards. C'est pas 000 ça, c'est faux! milliards. combien? Comment 3 millions? Hey. C'est pas 3 millions, c'est 1 million! Non. À cette allure là ils deviendront tous fous. Hey! Et le problème, il est où Ce n'est rien comparé au traumatisme qui nous ont fait subir. C'est quoi C'est C'est quoi C'est vrai. C'est quoi C'est quoi C'est C'est quoi C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est vrai. C'est C'est C'est quoi C'est C'est C'est C'est quoi C'est quoi C'est C'est Qu'est-ce que tortue mentale ça? Mm, tu connais la tortue mentale, tu n'as encore ouais. rien vu. C'est elle qui a eu une idée. Il faut la. C'est elle. C'est elle. En bande de traite, on est venus avec cette idée tous ensemble. Tu as compris, non? Ouais, on a venu avec des euh, des non. Des non. Des non. Les... Oui. Qui ça... Quiconque mange la viande non. est complice d'assassinat. On n'avait encore rien vu. Parmi quelqu'un qui est c'est ne sais pas, c'est qu'en plus, elle ne fait pas partie de cette famille. Il est mauvaise. Je ne sais même pas du tout, tout comprendre tout ça là. Comptez du sable. Maman, Je sais exactement ça, le ça, nombre de, de grains que ce sable contient. Tant que je n'entends pas le bon chiffre, vous restez encore ici, vous n'avez même pas dit des morts ou des années. Ah, la foi, quoi ça? Vous ne comptez pas. Maman, c'est impossible, maman. C'est impossible, maman. c'est impossible, maman. Impossible n'est pas camerounais. On t'a pas dit Mais ça. Mais maman, je suis ivoirienne. Et moi, nigériane. <rire> mieux de vous. Parlez, <rire> vous ne comptez pas. Vous allez sauf que vous voyez vos vies défiler sous vos yeux. Ah, vous voulez blaguer. Vous êtes supposé compter d'argent. Je, ah, je, je te dis. Je te dis. Sorcière, sorcier. sorcier. Pourquoi passer votre sens de l'humour S'il plaît. C'est la blague, non encore Ma chance. Ce n'est que lui. Vous avez apprécié cette vidéo, vous avez déjà quoi faire. Et abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi en bas de vous votre partie préférée. Pour moi, c'était quand maman à On va vous voir la suite, on finit de croquer c'est pas Ça là. pas. des où... Et puis ne faites pas ça chez vous. <rire> Aussi, euh, dites-moi vous êtes quel genre de team. Team m'a remis genre, ou bien papa et maman. <rire> ne savez pas vos amis, s'il vous plaît. Continuez, parlez seulement, ne comptez pas, je viendrai respecter et garde à la personne qui me dit un mauvais chiffre. Ne va même pas vous dire, bande de vipères grasses, Sorcier. On se dit à, à la prochaine. Abonnez-vous. Il n'y aura pas de prochaine fois. <rire> <rire> Il n'y a pas de poche, <rire> Maman, c'est quelqu'un qui s'est déguisé. Alors, mes enfants, ça va? <rire> <rire> Non, c'est le train! Les acteurs comme un man dans les sets. You don't get paid for this. Si vous ne faites pas un de